voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui s'appellera Deck en construction. Parce que pour le moment, il n'est pas terminé. Il me manque quelques cartes. Bon, voilà, comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir le voir. Mais sinon, il est complet. Donc c'est le deck Salamandre. On va commencer par Floraison des Cendres. X3. Après Salamangrand Loopy, coquille brûlante Salamangrand, peau de dualité, Salamangrand Falco, fureur de feu, Salamangrand Falco, Dame des bugs que j'ai x3, je crois. Si je ne me trompe pas, Dame Debug, que j'ai x3, voilà. Salamandre Grande, Roll Bull. Sinet Fusion. Puissance de Mage. Bison Frappe. Salamande Jaguar. Jacques Jaguar. Salamangrande, donc road bull, Toujours. Salamancande, road bull, gazelle. Donc euh, j'en ai une à la vente si vous voulez. Rugissement salamandrande. Rage salamandrande. Salaman Grande Loupie, Salaman Grande Volaille, Salaman Grande Loupie, Salaman Grande Jacques, du Jaguar encore, Salaman Grande taupe. Salaman Grande 0 x Salaman Grande Renard, Salamandre renard. Salamandre grande 0x, mais je crois qu'il a été limité à 1, mais on ne sait jamais. Cadeau salamandre. Rugissement salamandre. Rugissement salamandre. Transcendance salamandre. Salamandre volaille. Salamandre Ronardo. après Griffe Salamandre après Peau de Dualité, toujours utile, hein. après Volonté de Salamandre Grande, Ascension de Feu, Fureur de Feu, Cercle du Roi du Feu, Sanctuaire Salaman Grande. Récurrence Salamandrande Grande. Cercle Salamand Grande. On va attaquer l'extra deck. Donc il me manque plus qu'un codeur Shadow Flamme, je pense, dans l'extra deck. Salaman Grande du Soleil. Salamand Dragon de l'Envoyement. Salamangrande bout du Soleil. Loup du Soleil, pardon. Salamangrande dragon Lamboisement. Salamangrande le feu Length. Salamandra Admirage. Salamandra Grande Admirage. Grande Chimière Violette. 3-1. Ça suffit amplement. Salamandra Chaleur léo. Salamanquante étalomirage x1, parce qu'il est limité à 1. Salamanquante chaleur Léo, encore, mais cette fois c'est avec la ligne réincarnation. Salamanquante chaleur Léo. quand ch loup du soleil. feu felinx. Salamand Grande, Phoenix, Pyro. Axe Codeur, Bavard. Et enfin, pour terminer, un petit lien Kuribo, Voilà. Donc, euh, c'est un deck en construction. Donc, pour le moment, euh, je, je réfléchis beaucoup à comment je vais le faire. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et alors, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos sur la Team Alors, normalement, il y a un épisode spécial euh, que je vous dise. Là, je vais très certainement tourner dans la semaine. Un, un building Gabriel. Et ce week-end, il y aura un épisode spécial sur Ivan Gabriel. Spécial. Halloween, donc je vais jouer pendant la nuit, à m'amuser, à tuer tous les mobs, à récolter du bois, enfin voilà, spécial Halloween, ça sera certainement au samedi ou dimanche soir, voilà. Et bien sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus, et je vous souhaite une bonne journée, et ciao tout le monde